Et salut tout le monde, c'est Steam! On va pas se mentir, nix. C'est un des meilleurs youtubeurs qui sortira cette année, je vous le dis sincèrement. Et salut à tous, c'est Nix et aujourd'hui, on va pas se mentir, je suis très très pressé de mettre mes mains sur Pathway, qui est le nouveau jeu de Chucklefish, alors Chucklefish ils sont très prolifiques en ce moment, puisqu'ils ont sorti euh, Wargroove, euh, qui était un petit peu euh, un Advance Wars à la façon 2, et là, donc Pathway qui serait un X comme à la façon 2, mais pas tout à fait, parce que même si le système de combat serait similaire, avec euh, des tours, des couverts, etc., des, des systèmes de déplacement, avec un nombre de cases, euh, malgré ça, ce serait plutôt, euh, on pencherait plutôt du côté du roguelike, avec des événements aléatoires, des choix à faire et ça, ça change tout, ça change tout et surtout on a la, la patte graphique vraiment euh, qui fait le charme des jeux des jeux de quoi. c'est de la 2D à XCOM en 2D avec des événements aléatoires, j'en ai assez dit on se jette dedans tout de suite Alors précision supplémentaire a priori euh, on débloque des aventures en avançant dans le jeu et on garde son loot quand on perd puisque le, le principe a priori comme dans beaucoup de roguelite évidemment c'est de mourir on perd pas tout quand on meurt a voir, donc pour l'instant on n'a accès qu'à la quête d'introduction qui se passe donc au Maroc. Vous, servez... vous recevez un appel à l'aide désespéré. Votre vieil ami Morten a été enlevé par les nazis et emmené dans le désert marocain, puisque ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale je pense, un petit peu à Indiana Jones, si... si je ne me trompe pas. Vous décidez de vous rendre en Afrique du Nord immédiatement pour trouver Morten avant que les Allemands ne l'exécutent. On peut personnaliser la difficulté, on va le laisser de base. Hein. Et voir tout de suite ce que peut donner Passway. Ah parlé trop vite. Donc là ce sont les personnages que je vais avoir donc je peux en choisir deux, euh, ça ça ressemble à un sniper par exemple. Miguel, poète de la guerre civile espagnole, expert en grenade, déteste les, anis, les nazis. Euh, ok bon alors pour l'instant par contre tout ça, euh, pff, fusil d'assaut d'accord. Est-ce qu'on va voir, ça c'est carbine automatique. Scientifique, ah c'est une infirmière, est-ce qu'on prendra pas une infirmière Tireur d'élite, ah, c'est une mission d'intro. Je pense qu'on va prendre euh, le mec de base. Il n'y a pas de réflexe. Tac. Alors, il écrit trois options d'événements. J'imagine que c'est euh, qu'on aura des choix dans le jeu. Lui c'est quoi Un imposteur allemand, cœur d'élite compétent. Oui c'est d'accord. Fusil de chasse. Donc c'est du fusil à pompe. Bof. Et lui c'est peut-être plus, euh, je sais pas, fil à aiguille, réparer. Bon, on va rester sur l'idée du sniper. Je pense qu'ils prennent des levels, voire un petit 1 là. Et puis, euh, et puis go. Ok, donc c'est très vaste. Ça fait vraiment penser à Renowned Explorers, qui est un jeu, euh, un jeu sur Steam que je vous conseille pas mal, euh, qui repose beaucoup sur l'idée de gestion de ressources. Il n'y a pas de combat vraiment. C'est plus gestion de ressources et... Euh, et puis les décisions, des événements aléatoires comme on risque d'avoir dans ce jeu. Il y a du combat aussi, mais elle est assez particulier. Euh, C'est un monde qui est assez loufoque. Je désire un oeil si ça vous intéresse. Il n'était pas trop cher, je crois, en plus il a quelques années. Quelque part au Maroc, vous vérifiez la vitesse, une dernière fois et démarrez le moteur, votre voyage commence. Donc je suis ici et j'ai trois choix. à lieu non visité, d'accord. Ici il y a une cabane, enfin une tente plutôt. Donc on pourrait aller vers la tente. Par ici. Un buisson de broussaille, ouais j'aime beaucoup, en fait on va avoir un choix par cas, c'est vraiment Rhinon Explorers. Je vais pas en parler toute la journée, mais euh... mais si vous aimez ce genre de jeu, jetez y un deuil. Un buisson de broussaille enchevêtré indique qu'il doit y avoir de l'eau quelque part par ici. Mais vous ne trouvez aucun signe d'une source en surface. Alors j'imagine qu'avec d'autres personnages peut-être on aurait pu faire quelque chose. C'est le principe de ces jeux-là bien sûr, chacun a sa spécialité. En attendant, il ne nous est rien arrivé de mal, on va continuer. Ah, un choix L'ancien caravansérail, je ne sais pas ce que c'est. Ça, j'imagine. Est entouré d'une palmeraie envahie par la végétation. À première vue, on peut dire que personne n'a vécu ici depuis des décennies. L'endroit semble abandonné. Seul le bruissement des feuilles de palmiers desséchées par le vent vient troubler le silence. On va fouiller, on va être joueur. Gageur, ce, joueur peut ce choix peut s'avérer bénéfique ou pas. En parcourant les salles poussiéreuses, vos premières impressions se confirment le lieu est désert. Vous ne trouvez rien d'intéressant et continuez votre voyage. Bon, pas de chance, j'imagine. Après, j'ai vu qu'il y avait des stats sur les personnages, j'ai enfin, regardé vite fait. Donc j'imagine que euh, avec un personnage chanceux, peut-être on aurait pu faire quelque chose. Ah, pour bouger la carte, c'est avec le clavier, c'est ça, ouais. En fait, des tentes, il y en a partout. Hein. Cet endroit permet de se reposer. Euh. Ouais. J'aurais peut-être mieux fait d'aller en ville, en fait. On dirait qu'il y a un combat là-bas. Je peux revenir en arrière ou pas Ouais, bon, on va faire ça. On va aller au combat. Vous trouvez une vieille carte au beau milieu de la route, quelle chance, elle est totalement indéchiffrable, vous poursuivez votre route. Ah un combat Il était caché celui-là. Vous apercevez un groupe de soldats près du temple qui se trouve devant vous. Ils ne vous ont pas encore repéré, aussi vous jetez-vous à terre. Il y a même des chiens de garde. Vous entendez souvent soudain un sifflement strident, les gardes vous ont repéré. Les soldats prennent leurs armes pendant que vous vous mettez à l'abri. Et là ça va chauffer. On va découvrir un petit peu les, les mécaniques de combat. Qui normalement fait le charme de ce jeu. D'après ce que j'ai pu voir. Phase de préparation. Placer Jackson dans la zone verte. Donc j'imagine qu'on place les deux dans la zone verte. On, peut se alors, on ne peut ni zoomer ni dézoomer. Et les soldats sont... alors on les voit ici. Okay. Donc il y a un chien, un soldat. Deux chiens. Peut-être un autre soldat. J'avais cru en voir deux tout à l'heure. Ok. Bon on va quand même les mettre pas trop loin. Parce qu'il y a un petit peu de distance. Je sais pas à quelle distance on peut on peut avancer en fait, je sais pas si on est prêt ou loin là en termes de gameplay. Alors le sniper faudrait le mettre un peu en. Voilà là à l'abri. Alors je joue. Attaque à distance, tir en rafale, permet de cibler des ennemis souvent dans la ligne droite. Vide le chargeur. Il saisit deux bravoure, bravoure c'est ça. Je sais pas comment on la recharge par contre parce que j'en ai que trois. Attaque au couteau, d'accord. Saignement. Ok, donc à chaque fois j'ai une attaque et l'attaque améliorée mais qui me coûte des points là de bravoure. Qui peut-être euh, se renouvelle à chaque combat j'imagine. Marcher, profil bas. menu d'esquive à 40%. D'accord. Euh, je peux savoir ma portée. Pardon j'ai mon téléphone qui n'est pas en silencieux. Tac. Alors, euh, on peut marcher et tirer j'espère parce qu'en fait, il n'y a pas de tuto vraiment. Je suis sur une version bêta, hein, le, le jeu n'est pas sorti. Ok, donc on voit que j'ai quand même une belle portée là. Même si en précision, c'est peut-être pas terrible. Le chien est caché. Lui est caché. Bon, écoutez, on va avancer à couvert pour l'instant. J'aurais peur que le chien vienne me croquer en fait. On va aller là, on va, aller, on va jouer petit bras pour l'instant, on va se placer. Et là, je peux encore faire une action. Sauf que je ne peux pas tirer. Si Ah si, 70% de chance de toucher. Ok, on tente. Touché. Je crois qu'il a compris le message. Et le sniper, est-ce qu'il... Alors, euh, ça, ça me permet de poser une zone d'observation. Et euh, oui, en gros, c'est une... Je tire sur tout ce qui passe dans la zone. Ça, c'est le couteau. J'ai un sprint. Et j'ai un tir normal. Qui tire pas plus loin, je suis un peu déçu. Peut-être après en prenant des niveaux. Pour l'instant, j'ai pas plus de portée que ça. Est-ce qu'on peut bouger et tirer avec un sniper Souvent, c'était pas le cas. Euh, je vais me mettre ici. Ah je passe au dessus des des rochers Très bien Alors si je peux pas et je ne peux pas je vais mettre ma zone là. Elle est grande la zone en plus Je vais la mettre pour qu'elle couvre le maximum Bon là c'est pas mal là franchement euh... Ouais Non c'est pas comme ça que ça marche Si je crois que c'est bon Hop alors voyons ce que ça donne Ah il y a deux ennemis cachés on voit en bas Donc le sniper a raté et lui, il se cache. Et donc, il y a du renfort qui va peut-être arriver. Ah, c'est que je ne les vois pas. Le brouillard de guerre n'est pas matérialisé, mais il est bien là. <coughs> Pardon. Euh, Est-ce que je peux pas tirer dessus Bah si, je peux retenter. 52%, c'est pas terrible. Mais après, plus près, j'ai peur d'être à la merci du chien. On tente. Touché. Pas mal. Et je peux encore bouger. Euh, alors là, on voit que j'ai un bouclier plein. Donc, je pense que je ne suis pas visible si je me mets ici. Donc, on va bel et bien progresser. Pour pouvoir réceptionner ceux qui vont être ici. Voilà je les vois. Par contre il me voit aussi je pense malheureusement. Donc en fait je suis très très mal placé. Je vais essayer de... Lui je le vois. Non je suis trop loin. Je suis trop loin. Je voudrais faire un tir de couverture pour mon pote en fait. A défaut de pouvoir tirer sur celui-ci. Je peux venir ici Ouais par contre je suis très exposé. Ici peut-être C'est dommage qu'on n'ait pas une icône qui nous indique qui est à portée. Je vais tenter de me mettre ici. On va voir ce que ça donne. Ah et donc oui, j'ai une action pour recharger aussi. Ah ça va, allez, il me reste des balles évidemment. 50% de chance, c'est pas énorme. Et je ne les vois plus. Bon, on va tenter. Louper. Donc là, c'est moi qui vais prendre cher. Moins 30. Alors, moins 30, ça fait... Ah oui, non, j'ai perdu 10, en fait. C'est peut-être grâce à ça, non Ah oui, d'accord, j'avais 20 de, de protection. Là, par contre, il faut plutôt que je fasse le malin. Est-ce que je peux aller au cac ah, Il faut d'abord que j'aille sur une case adjacente, d'accord. Ce qui n'est pas possible. Et si je me cache, le problème, c'est qu'ici, tout est obstrué. Parce que je peux pas aller tirer dessus, genre limite au corps à corps. Si je me mets là. Enfin, pas au corps à corps, mais presque à bout portant, on va dire. Et puis une rafale, parce que j'ai récupéré de la bravoure. Voilà, très bien. Par contre, j'ai plus de balles. Là, il faudra que je recharge au prochain tour. Lui, 52%. 72 Ah, c'est que je dois avoir une meilleure ligne de vue, j'imagine. Ah, je n'ai que blessé. Et je n'ai plus de balles non plus. Alors, est-ce que recharger m'empêchera de bouger Je vais quand même bouger avant dans le doute. Je pense que je pourrais faire que ça. Mieux vaut recharger à couvert quand même. J'ai cru qu'il sortait une grenade. Il va essayer de venir me chercher. Il s'en sort bien là, notre ami euh, allemand. Il a tout esquivé jusqu'à maintenant. Le baron. Le baron n'a personne en ligne de mire. Le baron pourrait se déplacer ici, peut-être. Ou ici. Je sais pas si ici, je vais encore à la, la portée pour tirer. Ah bah non, il faut que je recharge. Alors, recharger. Et là, il va me rester une action, c'est ça Je pense que c'est ça. Et 52%, 52%. Le problème, c'est que si je reste là, je vais me faire asthmater, donc on va bouger. On va se mettre à couvert. Hein. Et lui, par contre, il faut qu'il finisse le boulot, parce que sinon, 70%, c'est pas trop mal. Ok. First Blood. 20 XP pour le First Blood. Et puis, euh, est-ce qu'il y a un peu de place pour me cacher Pas vraiment. Hein. En fait, là, je suis censé être caché. On va rester là. Euh, je vais recharger. Puis ce sera bien comme ça. Ah, il est joueur, lui il tire de loin là. Il est bien rouge hein, quand même cet Allemand. Euh, Est-ce qu'on pourrait. Lui, du coup, il est... Si je me mets ici, je peux aller. Je pense que je peux le finir. Tout en restant à couvert de celui-là. 70% Bon la rafale c'est surtout intéressant quand on a plusieurs ennemis j'imagine Je ne le tue pas Ça c'est moins marrant va essayer de le finir ici Ah non visiblement j'ai pas la vision Ou euh, non si je dois pas avoir la vision parce que ça ne marche pas euh, Est-ce que je pourrais pas aller bon, Ici peut-être Bizarre. Au pire, je peux tirer sur lui. Il est pas mort encore Ah, pas bon ça. Hmm. Est-ce que je... ce ne serait pas parce que je suis trop près et qu'avec un sniper, on peut pas tirer trop près Il est mort euh, Oui, je crois qu'il est mort. Mort ou mourant. Est-ce que je peux le réanimer Comment ça marche Ah non, il lui reste un point de vie. D'accord. Vraiment que j'en finisse. Bon lui il s'enfuit, plus ou moins là. Lui il faut que je le finisse, hein. Il n'y a, a pas photo. On va s'approcher pour avoir un peu plus de certitude. Et là il nous faut un tir propre. 52 c'est pas beaucoup. Ok. J'ai de la chance. Je n'abandonne pas comme ça. C'est peut-être son pouvoir. En fait, je connais très mal mes personnages. Et là, je peux plus voir. Je ferai attention euh, la prochaine fois. Bon, lui il va se cacher, hein, très clairement. Le plus loin possible. Un petit coup d'esquive. Très chanceux le baron. Je le beaucoup petit. Attends, on va essayer de finir la mission avant qu'il se vide complètement. 52% encore. Ça reste une chance sur deux. Hein. Il me reste une balle. Bon, je vais le finir au schlas. Je fais combien de dégâts au schlas 31-39 Ouais. On va aller le chercher directement. En sprintant. Taïo truc bien sale là. Voilà. Ok. Fou. Ouais, J'ai peut-être euh, pas été assez prudent sur ce coup là. Esquive, critique, nul, nul, nul. Recharger les armes. Euh, ouais quand même. D'accord. Ça se trouve, j'ai le droit de le faire qu'une fois sur toute la, toute la map, je ne sais pas. Je me rassure en me disant que c'est un jeu dans lequel on est censé perdre souvent. Et que donc, peut-être, c'est normal que j'ai été un peu nul. Euh, révéler tous les objets. Alors, ouvre boîte, je ne sais pas à quoi ça sert. Boîte de balles, très bien. Euh, ça, ça à réparer. Et un pistolet. D'accord, acquis rare quand même. On va tout prendre. Hein. Ah ça se vend, d'accord, c'est des trucs qui se vendent tout ça. Terminé. Euh, bah là par contre, je suis pas contre un petit repos. Prends le risque de peut-être d'avoir un autre combat avant le repos, là. Vous découvrez un temple souterrain caché dans l'étendue du désert. Son mur est sonne creux. Son mur sonne creux. Vous cassez rapidement les briques de terre poreuse et jetez vos torches dans l'ouverture. Votre regard tombe sur un grand sarcophage de granit qui a passé plusieurs millénaires dans cette petite pièce. Quelque part... Ah super Bon bah cadeau alors. Donc ça c'est de l'argent. Ah oui, ce, ce ne sont que des artefacts à vendre alors. J'imagine qu'on trouvera l'utilité de l'argent très bientôt. Est-ce qu'on peut piquer un somme Vous atteignez un point d'eau entouré de palmiers et de buissons secs. En dehors de quelques empreintes de sabots anciennes, vous ne voyez aucun signe d'activité. L'eau trouble est croupie, vous, vous deviez vous y attendre. Ce sera un bon endroit pour faire une pause. Voulez-vous vous installer Voulez-vous installer votre camp ici Oui. Avec un point de vie, on va se reposer. C'est très très beau, euh, l effet, euh, les effets de lumière et tout sur la 2D. Santé actuelle re restaurée, protection restaurée, réanimée. D'accord. Et des stations service dans le coin. Quoi, j'ai une limite d'essence J'espère pas. Alors ça, ça sert à réparer, j'imagine, des gilets ou des choses comme ça. Et là, je vois moins 6, ça veut dire quoi ça Ok, ça marche pas comme ça en tout cas. Euh, il est là mon truc. Bah s'il si, est réparé, très bien. On avance. Prochain combat. Une prochaine étape déjà avant le combat. Alors que vous vous reposez au bord de la piste, un étrange bourdonnement remplit l'air. Vous décidez d'en savoir plus et de suivre le son qui devient de plus en plus intense. Pendant que vous escaladez une crête, vous sentez vos entrailles vibrer au rythme du bourdonnement. D'accord. De la crête de la dune, on peut voir une profonde dépression dans les sables, au centre de laquelle se dresse un monolithe d'un noir absolu entre d'étranges formations rocheuses. Le bourdonnement semble émaner de l'étrange objet, un peu comme dans Dead Space en fait. Bientôt, vous atteignez le pied du monolithe. Il règne ici un silence presque total, mais l'air est comme chargé d'électricité. On cherche. Vous faites le tour de la zone et le ronronnement recommence à plein volume dès que vous vous éloignez de quelques pas du monolithe. Soudain, Jackson pousse un cri d'excitation. C'est lui. Vous vous précipitez et le découvrez à genoux sur le sol, occupé à déblayer le sable. Il a trouvé un truc, mon Jackson. Ah oui, beaucoup de choses d'ailleurs. Encore un pistolet. Il faut peut-être que je les équipe d'ailleurs. Euh, D'accord, de l'argent. Du cash, des balles, et ça, ça se vend. On s'est fait un petit pactole, déjà. Trouvons de l'essence, mes amis. Mais il m'inquiète à dire ça. Ah, carburant x2 oh 1, 2, je peux même pas aller au magasin. Ça sent... Ah, je sens que je vais finir à pied, en fait. J'ai pas fait attention à ça. Parce qu'en fait, on me parlait d'une mission d'initiation, mais il n'y a pas vraiment de tuto. Je me demande si lui, je peux lui donner un pistolet à la place de son... son pour dépanner. Porter 6 cases. Et celui-là, 5 cases. Précision 60, 58. Ils ont le même chargeur, le même critique. Celui-là fait un peu plus de critique. Bon, je prends celui qui tire le plus loin. On va lui donner ça. À lui. Je peux pas Ah non. Oh mince, c'est dommage. C'est parce que je peux pas me servir des. D'accord, il faut la compétence alors, peut-être. Il y a pas de compétences pistolet non plus Non. On va les garder pour plus tard alors. Avantage casse-coup, peut utiliser l'option d'événement casse-coup. Et filou. Ah oui, c'est des options en fait, sur certains choix. Ah, je fais moins de mal aux nazis par contre, vous avez vu Avec scrupules, il a des scrupules de tirer sur ses euh, concitoyens. Ok, bon il fait mal quand même, moi ça me va. Bon allez, peut-être qu'on trouvera de l'essence euh, chez les Allemands. C'est l'option qui nous reste. Un détachement de soldats allemands s'est ainsi installé au milieu des ruines. J'en bafouille. Ils vous ont vu et courent se mettre à couvert. Quelques instants plus tard, ils ouvrent le feu. j'envoie vois 3. 3, c'est prenable. Alors, ils sont bien trois. Est-ce que. Donc, j'en vois 2 normalement. Ils sont loin. Ils sont très loin. De toute façon, on n'a pas 36 fois en termes de déploiement. On va mettre un de chaque côté, puis c'est tout. Hein. Et on va avancer prudemment mais on va avancer quand même parce que encore une fois on a du chemin à parcourir, là je suis complètement à couvert Je pense que je ne suis pas à portée, non euh... Je ne vais même pas prendre mon, mon bonus d'esquive parce que je sais toujours que deux, je n'ai pas regagné ma bravoure en fait Pour l'instant je vais m'arrêter là Lui il va avancer, lui il sera peut-être à portée euh... On va voir non, Je dois avoir une meilleure portée qu'un fusilier j'imagine Ouais, 100% alors pourquoi je ne sais pas Les chances de réussite, j'ai du mal à les comprendre pour être honnête. Parce que de plus près, j'étais à 50% tout à l'heure. Par contre, c'est vrai qu'en fait, il fait moins mal que l'autre. Hein. Avec son, son malus scrupule. On va s'arrêter là. Scrupule marche dans les deux sens, visiblement. Ah, là le troisième Okay, il a fait une esquive, evade ça veut dire esquive, et là, ah, je crois que c'est quasiment sa première bastos, euh non, c'est pas sa première, sa deuxième alors. Est-ce hum... que j'ai une chance de le tuer en fait, 19-30, non je le tuerai pas. Et euh, mon baron par contre je pense qu'il peut en tuer un, hein. s'il le touche quoi, c'est toujours pareil. On va tenter. 52, c'est souvent 52. Je sais pas pourquoi ce chiffre en particulier. Et j'ai pris bien cher. Après, je vais reculer quoi qu'il arrive. Surtout que j'arrive pas à le finir. J'aurais jamais dû prendre ce personnage. J'ai un petit regret là sur ce perso. Je crois que je vais devoir sprinter. En de mettre bien à couvert. Voilà. Et lui... Euh... Ah, il va tenter. Ok. Il va reculer un peu aussi. Pas prendre le risque de perdre deux fois d'affilée. Tac. Oui, je le finis. Facile ah, à esquiver. C'est plus un accent belge qu'allemand. Peut mieux faire sur les accents. il faut que j'en finisse ça. Hein. 70%. 50%. Très bien. Euh, pff, à la limite il va faire profil bas. Et mon baron. Mon baron, mon baron. 52% c'est pas beaucoup. Sachant que lui il le tuera pas. Hein. Donc on va tenter d'en finir un. Merci. Mince, mince, mince. Euh, il va recharger, du coup. En espérant pas trop se faire snaquer au prochain tour. Je trouve ça bien, quand même, qu'il y ait une courbe de difficulté, qu'on soit, euh, on va pas dire inapte, mais... qu'on ait du mal à faire des dégâts au début. C'est une. Euh, gage de, de durabilité du jeu, en fait. Parce que je pense qu'il y a une longue courbe de progression. Mais mourir maintenant, ce serait dommage. Je peux le classer, mais je le tuerai pas que si, je pourrais le tuer en fait, c'est pas sûr. L'autre est parti loin. Je peux pas le finir. Si, mais... C'est pas la meilleure option. Hein, ça, chaque fois que je veux faire ça. Ce qui pourrait être sympa, c'est si, à nous deux, on pouvait tuer lui. 50%. On peut y aller à deux, à deux au couteau quand même. On va tenter. Déjà tiré, voilà. C'est pas trop mal. Euh, tu vas recharger aussi. Et lui va aller finir au couteau. Je peux me placer à côté. Ouais, je me place à côté. Discrétion, ouais. Beauf la discrétion. Et là, il faut espérer qu'ils n'aillent pas arroser mon baron. Qu'il n'aille pas, puisqu'il est tout seul. Non, visiblement, c'est pas son plan. Ok, alors là. Là, on met tout, là. On donne tout. Ok, GG. Et je peux encore une fois recharger les armes. Pourquoi pas? Je sais pas si ça me coûte quelque chose. Je fais pas très attention à ces choses-là encore. Mais pas d'essence par contre. Quoique. Ah, un nouveau sniper. Je sais pas s'il est mieux. Un vieux blaireau. Bof. Est-ce qu'il est mieux? C'est le même, non 20-26. Ouais, c'est le même. Dommage. Je pourrais le vendre éventuellement. Ouh, on verra. Il y a peut-être un autre sniper dans le jeu. On va le garder pour l'instant, Donc j'ai de la place. Qu'est-ce qu'on a là-dedans Les bases. Ah ouais, d'accord. En fait, les tutos, il faut le lire. Donc j'ai plus d'essence, c'est ça surtout le délire. Si je vais là, je suis pas trop loin du magasin. Quitte à être en panne, vaut mieux aller là, non Donc c'est presque, il euh, y a presque un côté, un côté Faster Than Light aussi, alors du coup. En termes de choix de, de, de route, et euh, ou Death Road, Death Road to Canada. Vous foncez le long de l'interminable piste lorsque soudain un puissant jet d'eau bouillante et de vapeur vient éclabousser votre pare-brise. Votre radiateur vient d'éclater. Mince ce ne sera même pas l'essence qui aurait eu raison de nous. Vous pilez sur place et descendez et évaluez les dégâts. Heureusement, le moteur n'a pas souffert. Vous prenez une pause forcée pour retrouver le bouchon du radiateur dans le sable et vous attendez que le moteur refroidisse. Vous reprenez la route après avoir refait le plein d'eau. Pour tomber en panne d'essence. Ouais, votre Jeep hoquette et ça définitivement. Vous échangez des regards consternés, allez vous poursuivre à pied ou abandonner Ah, on peut abandonner le jeu, j'imagine Alors, on va aller au marchand Ah, on perd de la vie, d'accord. Est-ce que le désert est cruel Il est mort Ah non, il est mort Misère J'aurais dû lui donner un casse-croûte avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec le marchand On peut acheter du chili lourd Ah, est d'essence, bah oui. Bon, on va en acheter. J'espère que tu je peux retrouver la voiture, surtout. Ah, je peux pas en acheter plus de 5, d'accord. 45, 50, 52... C'est un super gilet par balles mais j'ai plus assez pour l'acheter. Ah, j'ai plus achet... assez pour en acheter aucun. J'espère que j'ai récupéré ma voiture, parce que c ce sera ma seule consolation. Oui. La tête inclinée, vous regardez en silence devant vous. Lorsque vous vous asseyez enfin épuisé, vous vous sentez totalement vide, tellement fatigué. Vous levez les, vieux... les yeux sont feutrés feutré des pattes dans le sable. Sortant d'entre les rochers, vous apercevez un berger allemand. Instinctivement, vous vous attrapez votre arme, mais l'animal semble être seul, tout comme vous. Hésitant, le chien noir trotte vers vous et vous renifle avec méfiance. Ah, un premier compagnon. Quand on croit que tout est fini. En lui grattant le cou, vous trouvez une plaque allemande. Fenris, hein Il te maltraite, petit déserteur Le chien jappe avec empressement, comme s'il était d'accord. Il se met à halter avec excitation et remue la queue. Un sentiment de confiance vous traverse. Vous montez dans la voiture et tapotez sur le siège passager pour l'encourager. Allez mon grand, nous avons du travail. Cool. J'ai remplacé un allemand par un chien allemand. Ouf. D'accord. Donc c'est un des per premiers persos qu'on débloque j'imagine. Croc pointu, donc c'est son arme bien sûr. Et il a juste sa fourrure en protection qui ne lui donne rien du tout. Il pourrait porter une armure légère. Antifasciste. Ah ouais, lui il déteste les nazis quoi. Ok. Bon, on voit qu'on a beaucoup de trophées, là. Ok, ok. Bah, écoutez, pour un, un premier épisode, je pense que c'est pas mal. On va faire une pause ici, histoire de reprendre euh, nos esprits. Peut-être que je verrai un petit peu plus tard dans la journée si je peux avancer et puis euh, finir cette run qui a pas l'air si bien partie que ça. Euh, si ça vous intéresse, laissez des commentaires euh, pour savoir ce que vous aimeriez voir, quel personnage vous voudriez que je joue. Et puis, bah, le cas échéant, je refais une petite vidéo. En tout cas, le, le jeu m'inspire beaucoup. Je sais que j'ai à peine gratté la surface. En tout cas, il y a, je pense, beaucoup de choses à faire, à découvrir. Et j'ai hâte de continuer avec vous. Donc Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Et puis, euh, bah, checkez ce jeu sur Steam. Je pense qu'il vaut vraiment le coup. A bientôt